Il va y avoir un invité qui est en train de s'installer, il va, il va se filmer, euh, il va vous parler euh, de sa réponse euh, dans la polémique entre Ruffin et un peu Nuit Debout, enfin voilà, euh, qu'il a écrit ça dans, sur, sur Mediapart. Maintenant je vous laisse entre euh, les mains expertes de euh, Marjorie et de Raymond. Qui a donc écrit cet article Raymond, c'est quelqu'un qui est euh, de la commission Cahiers de doléances, qui a écrit euh, il y a quelques jours un, un article sur lequel on est tombé nous, sur le blog de Mediapart, qui était une réponse à François Ruffin, consécutive un peu à sa prise de position sur euh, le fait que Nuit Debout était mort. Bon, c'est un peu dans nos caméras, mais comment te dire, Raymond on a des gens qui peuvent faire ça pour toi, donc on va s'en sortir. Euh, ton micro qui est là. Hop. Voilà. Salut. Salut Marjorie. Ça va Je savais pas qu'on était en direct et moi j'étais en train de mettre ma caméra. Et tes gros euh... doigts devant notre caméra. Oh là là là là là on là. est tout le temps en direct, on fait 3 heures direct comme ça. C'est de l'invention permanente. C'est ça. Alors, du coup, euh, j'expliquais aux gens que euh, tu étais d'ici, qu'on a reconnu ton style un peu, et que moi je suis tombée un peu par hasard sur un, un article qui a été relayé dans nos fils Telegram. Euh, sur lequel tu réagissais euh, à la prise d'opposition de François Ruffin sur Nuit Debout. Est-ce que tu peux euh, raconter un peu aux gens qui nous regardent qui l'ont pas lu, en gros, euh, ce que ça raconte et ce que tu en penses Non, mais peut-être juste le, pour commencer le contexte. Euh, euh, on sait qu'on on a fêté mercredi euh, le 100 mars, donc le 69e jour de, du mouvement Nuit Debout. Euh, C'est long. Il y en a beaucoup qui prédisaient qu'au-delà des deux, trois premières semaines, euh, on n'allait pas tenir. Euh, euh, il y avait quand même une pression euh, à la fois policière, euh, de Anne Hidalgo, de la mairie euh, qui nous expliquait qu'on s'était approprié la place, etc. Donc il euh, euh, y a un contexte euh, qui fait qu'on ne pensait pas que ça allait durer si longtemps et que ça allait prendre ces formes-là. Euh, je pense que Ruffin lui-même a dû être surpris. Euh, et puis lui, il, il a son propre agenda, il a son propre... Euh... Pour l'historique, en fait, pour ceux qui rattrapent l'histoire ouais. en cours et qui ne regardent pas souvent TV Debout, François Ruffin, c'est un peu une personne qui est, soi-disant, le père spirituel de Nuit Debout. Il aurait créé Nuit Debout. Tout serait parti de son film Merci Patron. Donc ce serait la tête pensante de Nuit Debout parce que nous, on est trop con par penser par nous-mêmes. Donc évidemment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous dise quoi dire, quoi faire, sinon on n'est pas capable de, de penser. Effectivement, il euh, y a toujours eu un... Hein non, il y a beaucoup de gens dans la presse qui l'ont dit en tout cas dans les médias mainstream qui ont dit que Ruffin-Lordon c'était les deux maîtres à penser de Nuit Debout, que beaucoup de choses venaient de là, que les gens qui étaient là étaient des gamins un peu agressifs qui partaient dans tous les sens et qu'il y avait donc une volonté d'avoir un dessin politique à travers euh, l'utilisation de ces masques qui étaient lancés par les cerveaux, l'hémisphère droit de Lordon et l'hémisphère euh, sud-gauche euh, <rire> de, de Ruffin. Donc euh, effectivement tout le monde a braqué ses caméras sur ces deux individus là surtout parce que nous ici à Nuit Debout on a refusé assez régulièrement de répondre à des médias, toutes les commissions vrai. et donc euh, aujourd'hui dès que François Ruffin, contre qui on n'a rien de particulier au départ, euh, s'exprime c'est lui qui décide de la vue de la mort de Nuit Debout, et donc il a répondu à un article en disant que Nuit Debout était mort et que de toute façon il le savait depuis le départ. C'est ça. pour remettre les gens dans le contexte. Alors bon, déjà moi je suis très content d'être accueilli à Nuit Debout, et je vois que le régisseur qui est derrière de TV Debout, le régisseur qui est derrière la caméra, il intervient dans l'interview. Clément, il veut. Ouais, c'est super. Attends, mais à la télé ça se passe pas comme ça normalement. Mais de toute façon on n'a aucune raison de faire la même chose que les autres. si on doit faire nous-mêmes autant faire comme on veut. Et on est toujours là, toujours debout. Donc on est euh, on a dépassé le 100 mars et moi j'ai halluciné parce que lundi euh, donc euh, j'achète pas libé mais au café où je vois un godet euh, il y avait libé sur le comptoir et je découvre une double page avec une accroche de une où finalement dans la première partie de l'entretien euh, François Ruffin enterre nuit debout, c'est que le journaliste lui dit bon ben ça s'achève euh, c'est un peu triste euh, euh, voilà c est, c est... et donc euh, je me suis dit mais c'est hallucinant c'est à dire que non seulement ce gars là qui est un bon gars mais oui, bien on sûr. On le connaît, hein. c'est un bon gars. Il a mené des luttes euh, en Picardie. Euh, euh, c'est un bon gars, c'est pas le sujet. C'est une maladresse ou une récupération d'interview, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quand, quand même malheureux. On va en parler. Mais euh, euh, le fait qu'il dise, c'est fini, qu'il en parle au passé. Et surtout, moi, je crois que ce qui m'a fait bondir, il a dit, euh, dès le premier soir, j'en ai senti les limites. Alors, là, je me suis dit... Putain, je le... le savais, mais j'y étais quand même. Non, quoi. mais je me suis dit, putain, le gars... Euh, ça fait longtemps qu'il espérait Nuit debout, c'était la femme de sa vie. Ça faisait des années qu'il se disait euh, Mais putain, en France, il faut qu'il se passe quelque chose. Le mouvement social, c'est toujours pareil. Les gens, ils font des manifs et puis ils rentrent chez eux. Euh, en 2010, tu sais que dans le mouvement des indignés qui n'a pas pris en France, il y a déjà des gens qui disaient On ne rentre pas chez nous. C'est un vieux truc, on ne rentre pas chez nous. Tu sais, c'est comme ces adolescents qui sortent euh, pour la première fois de chez eux euh, pour aller draguer en boîte. Ils ne veulent plus jamais rentrer. Ouais. Ils ne veulent plus rentrer, tu vois. Alors, ça va. Donc, le gars, euh, Ruffin, voilà, il a la femme de sa vie. Le premier soir, il est là, c'est le 31 mars, on passe son film. Ah oh, mais attends, le cœur, il bat fort, on passe son film. Il lui promet le voyage de noces, il lui dit, mais avec moi, tu vas voyager dans le pays entier. On va passer, merci patron, partout. Et nuit debout, dès le premier soir, l'embrasse sur la bouche. Vraiment, ça se passe bien, tu vois, le film il passe, il y a une espèce d'euphorie, il y a un enthousiasme, bon. Simplement, le Ruffin, il n'avait pas prévu de tout de suite l'emmener à la maison. C'est-à-dire que lui, dans, dans son, son projet, dans son, scénario, tu, dans son scénario, tu le sais Marjorie, il avait prévu que le 31 mars, ça s'arrêtait à minuit, on rentre à la maison et puis on se refait une date un, un peu plus tard, tu vois, je te prends ton numéro, euh, etc. Bon. On se fait une bouffe, quoi. Ouais, tu, tu sais qu'en France, on est un peu lent. On ne couche pas le premier soir, tu vois. Bah oui, on se tourne un peu autour, on se fait un restaurant, etc. Bon. On n'est pas de la même génération. Bon, en tout cas, euh, c'est connu, ça, chez les Français, bon. Donc, la réalité, c'est que on a un gars qui, le 31 mars, rencontre la femme de sa vie, lui promet des enfants. Il vient sur la place de la République, il lui promet le mariage, il fait venir son témoin principal qui est Frédéric Lordon. Et Frédéric Lordon dit devant tout le monde, 3000 personnes, vous avez le gars qu'il vous faut, embrassez-le, euh, mariez-vous avec lui, il va vous faire des enfants avec le mouvement social. Caramel. Avec la CGT, avec le, avec Gérard Filoche, avec avec les insoumis de Mélenchon, Merci voilà. pour moi, yeah. Donc, euh, euh, on aura besoin de musique au mariage, donc tu pourras faire euh, peut-être un peu de, un peu de voix. Si j'ai pas piscine ou natation synchronisée, voilà. je viendrai. Ouais. Mais non, mais là je te la fais courte, mais donc patatras lundi. J'apprends que dès le premier soir, il en a senti les limites. Tu sais, la fidélité en France, c'est toujours un sujet compliqué chez les mecs. Non, mais là, on parle de drague, on parle pas de fidélité. <rire> tu vois Non, il a consommé, merde, il y avait un engagement moral. Quelque part, il a consommé, on s'est affiché publiquement devant des milliers de gens, on a échangé nos vœux d'amour, etc. Il y a un moment où, nous, trahis depuis tant de décennies, voire de siècles, par tous les gens qu'on avait rencontrés, on sentait qu'il se passait un truc et qu'enfin, on était ensemble et qu'enfin, on allait. Vivre l'amour différemment, qu'on allait réinventer le couple, tu vois. Mais ça pulsait, tu te souviens mmh. euh, C'est vrai que là, ce soir, il bon, y a moins de monde, mais on est là. Mais ça pulsait, il y avait 3000 personnes. Bah, on a choisi la qualité sur la quantité il y a longtemps, non Voilà, mais attends. Mais, mais... Donc, euh, euh, quand il dit « j'en ai senti les limites », c'est comme rencontrer la femme ou l'homme de sa vie, mmh. lui dire qu'elle a des beaux yeux, euh, lui dire qu'on va faire sa vie avec elle. De toute façon, je n'aimais pas ses pieds. <rire> lui promettre des enfants, et puis deux mois plus tard, lui dire « mais j'ai senti les limites dès le premier soir ». Donc, ça m'a fait dire, bondir. Tu veux dire que c'est quoi C'est un aveu d'orgueil, de, de, de, d'ego un petit peu C'est-à-dire, euh, de toute façon, j'y ai jamais vraiment cru. Donc, euh, c'est peut-être une forme de déception. Tu penses qu'il a été déçu par. Euh, qu'il aurait imaginé ça différemment, plus grand, plus fort, plus flamboyant Alors qu'on parle quand même d'un mouvement qui ne se résume pas du tout à la place de la République. Il y en a partout en France, il y en a dans des villages, il y en a partout en Europe, il y en a même euh, au-delà de l'Atlantique. On a des nuits debout partout. Donc, dire que c'est un échec, c'est quand même assez prétentieux pour quelqu'un qui finalement n'a fait que quelques villes et, et qui n'a pas du tout la paternité de ce qui existait par lui-même par de la, les frontières et qui n'étra ou de mourra ne mourra de la main de personne parce qu'il est vivant, libre et, et, et de toute façon n'est sous la coupe de rien. C'est ce qui rend ce truc très compliqué démocratiquement mais extrêmement beau parce que personne va arriver un jour en disant « Nuit debout c'est terminé, en synchronisation dans le monde tout ne va pas s'éteindre, ça va se transformer, ça ne nous appartient pas. Comme » Comme dans l'amour, non Qu'est-ce que tu en penses mais tu veux dire que oui les deux. Non C'est comme un, un enfant, à un moment donné, on le fait, on l'éduque, on lui donne le meilleur de nous. Mais il faut savoir le laisser partir et vivre sa vie. Non mais surtout dans l'amour, on sait jamais ce qui va arriver le lendemain, six mois plus tard et dans deux ans. Non certainement pas. On peut pas soit. écrire le scénario à l'avance. Je, je, je file la métaphore mais c'est très sérieux. C'est-à-dire, euh, euh, soit tu es dans une rencontre réelle avec une personne que tu ne connais pas, et ce qui va naître entre vous, c'est quelque chose qui échappe au contrôle, c'est quelque chose qui s'invente au jour le jour. C'est quelque chose, soit sans être non plus euh, naïf. Hein, euh, chacun est dans ses calculs, dans ses intérêts, et, et parfois même en amour, il y a aussi du calcul. Euh, parce qu'on a vécu des histoires avant. Bon, on ne veut pas se faire avoir comme on s'est fait avoir. Peut-être qu'on s'est marié, on a divorcé, on se dit, bon, bah, plus jamais ça, etc. Mais il y a quelque chose qui s'invente, de l'ordre de la rencontre. Tu veux dire qu'il n'a pas su prendre le mouvement comme il l'était qu'il l'avait peut-être projeté dans sa tête d'une certaine mmh. façon. Exactement. Et qu'il a eu du mal à finalement... Euh, peut-être que c'est le mouvement qui s'est désolidarisé de lui, plutôt que l'inverse. Tu penses qu'il s'est senti rejeté Oui, c'est ce, <rire> ce que dit le C'est ce que dit le journaliste de Libération, Luc Payon. Il dit, euh, mais peut-être que vous dites que maintenant le mouvement euh, s'est achevé parce qu'il vous a échappé. Il dit ça. Il bon. faudrait revenir un petit peu en arrière. Qui est Ruffin, finalement Qu'est-il C'est un patron de presse. Ruffin, c'est un patron de presse d'un journal local qui s'appelle Fakir, euh, qui a une, une audience euh, qui a mené des actions locales extrêmement intéressantes, hein, contre Nahouri euh, à Casino, euh, pour défendre les caissières euh, des supermarchés. En, en Picardie, localement, il est quelqu'un qui a eu une influence, une aura. Euh... On ne peut pas le résumer à un patron de presse, si C'est un patron de presse. Au départ, oui, c'est ça. c'en est un aussi. C'est un patron de presse. D'accord. C'est un patron presse, euh, euh, et d'ailleurs, euh, si mais tu veux... j'essaie d'être honnête, hein. Non, non, mais c'est bien, c'est bien. Tu t'es peut-être abonné à Fakir, toi aussi Pas du tout. Bon. Non, jamais rencontré euh, Monsieur Ruffin euh, non plus. Et euh, avant Nuit Debout, toi tu sais, euh, Marjorie, qu'il euh, avait dans mm -hmm. ses cartons un film qui s'appelle Merci Patron, euh, qui est aujourd'hui à 500 000 euh, spectateurs. Il hein. s'approche du million projeté, ouais. Oui, le million, le million, le million, le million, bientôt. Euh, Encore un millénaire, euh, Voilà, au Canada, <rire> etc. Bon. Mais, euh, donc au départ, c'est ça. Et il se dit, euh, mon film, qui est un, un, un documentaire un peu déjanté, une comédie, etc., va sortir la France de sa léthargie. Tu... C'est un outil, c'est un des outils. C'est un ça des outils. Ça a été outils. un des médias, un des outils. Voilà. Très bien, c'est un des outils. Mais il se dit, peut-être que je peux le convertir en énergie politique. Mais comment il a pu comprendre une seule seconde que Nuit Debout pouvait croire en un homme pr providentiel, j'allais dire présidentiel, t'as vu le lapsus euh, Parce que justement, euh, c'est l'antithèse de ce qu'est Nuit Debout. Nuit Debout n'est pas un mouvement qui croit en un homme qui va résoudre les problèmes ni de la France ni du monde. C'est justement l'inverse, c'est justement sortir d'un système qui a, fait, euh, les, les, a démontré les limites de, de ses euh, compétences, capacités, aptitudes, euh, dangers. Et justement, peut-être qu'il n'a pas assez passé de temps ici, finalement, à écouter ce qu'il s'y disait. Parce que n'importe qui qui a passé 3-4 soirs peut te dire que de toute façon, il n'est pas question d'avoir un projet de partie autour de Nune de non Combien de fois il est venu ici Je sais pas, je n'ai pas compté. Puis moi, je, je suis souvent un peu de dos au truc, tu vois. Donc, euh, j'ai du mal à voir ce qui se passe derrière. Mais je sais pas combien de fois il est venu, enfin. Euh... Autant de fois que l'ordon, 3-4 fois, tu vois, peut-être. Euh, parfois, il est passé, euh, il n'a pas toujours pris le micro, etc. Il ne faut jamais importe. se marier à la troisième fois, c'est trop, trop tôt. trop regarde. Hein. Le mouvement s'invente tous les jours. On ne sait pas ce qui va devenir. Après, on va en parler parce que c'est intéressant. Mais je reviens au patron de presse. Tout patron de presse désire ardemment, fantasme, de devenir un leader d'opinion. C'est vrai pour la presse de droite, mais c'est vrai aussi pour la presse de gauche. Il euh, y a une bataille idéologique, on le sait, euh, qui nécessite que des organes de presse. Nous, ici, à TV Debout, euh, on est un média, vous êtes un média, qui participe peut-être de manière On modeste jamais rêvé euh... à, à fabriquer une opinion et à peser dans une certaine bataille idéologique. Déjà vous faites acte de résistance et vous donnez la parole à des gens qui n'auraient jamais la parole autrement sur d'autres médias. Donc Ruffin c'est un patron de presse qui se fantasme leader d'opinion et il se dit Nuit Debout c'est parfait, euh, c'est quelque chose qui va enfin peser sur la résignation sur l'absence de perspectives politiques qui règne dans le pays depuis combien 5, 10 ans Toi, les indignés en France n'ont pas pris, on le sait. Donc, il espère. Et à mon avis, dès le premier soir, parce que l'acte de naissance de Nuit Debout, c'est pas le 31, tu le sais, c'est le 32. C'est le 32. Le, moi, je, je suis... Oui, euh, c'est-à-dire que c'est le, le, le moment où les gens sont revenus, finalement. C'est le 32, mais c'est même à minuit. Parce que euh, dans l'histoire du mouvement qu'il faudra raconter, moi, tu sais, je suis euh, euh, un des participants de Nuit Debout, un des témoins. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de leader, il n'y a pas de porte-parole, mais que chacun, à un moment, peut prendre la parole et raconter l'histoire de ce qu'il a vécu. Euh, et donc, euh, au départ, moi, j'étais dès le 23 février à la Bourse du Travail, quand, quand les choses ont été initiées, imaginées. Ce qui a été imaginé à l'époque, ce n'est pas du tout Nuit Debout. C'était quoi Parce que moi, j'y étais pas, par exemple. Bah, C'était une soirée qui s'appelait « Leur faire peur, convergence des luttes ». L'idée, elle est vieille comme mouvement anarchiste, c'est de dire « ça suffit de manifester et après de rentrer à la maison ou d'aller euh, boire un coup euh, au café euh, ». On ne va pas rentrer chez nous, on va occuper les places, on va occuper euh, des services, des entreprises. On va faire un peu de bordel pour montrer qu'on est là, au-delà de la simple protestation. Il y a eu ça aussi. On dire... ça aussi. Oui, oui mais là, ouais. on, on, je te parle du 31. Non, oui, je fais exprès de faire l'avocat du Quand, quand ils imaginent le truc, et, et on est 300 ou 400 à la Bourse du Travail, quand on imagine, tu sais, il y en a qui disent, euh, on va aller au MEDEF il y en a qui disent on va occuper 8 places, il y en a qui disent c'est la république et Ruffin il dit on va passer mon film bon chacun y est allé de son de son initiative de sa proposition mais on était déjà en train de prendre date pour une autre date plus tard c'est à dire qu'il n'était pas prévu que passé minuit on reste et tu sais comment ça s'est passé le 32 c'est hallucinant quand les flics débarquent à 5 h du matin et nous dégagent de la nuit debout ensuite quelqu'un appelle à une âgée à 18 h le 32 et c'est relayé et ça prend. Mais ça, c'était pas prévu, tu vois C'est là où le... le comment me dire Finalement, si les flics... Euh, ben, j'étais pas au tout début, j'étais pas là les premiers jours, j'étais pas à Paris. Euh, tu veux dire que si les flics, vous avez pas délogé, finalement, ça aurait peut-être jamais pris cette proportion on ne sait pas. Tu vois, sait si pas, jamais elle n'avait pas croisé dis, dans le couloir scies, du, mépro, oui, du métro où tu l'as vue et, et, et leurs quand même, yeux se rencontrèrent. On peut quand même faire des, des, des suppositions de se dire que ça a été tellement violent cette, cette éviction que quelque part ça a créé un certain déterminisme. C'est vrai. C'est vrai que c'est ah ouais « Ah ouais Ah ouais On ne peut pas rester ?» Ah ouais, t'es sûr <rire> Tu vois, j'ai l'impression bah bah que ça oui, peut oui. être ça aussi. Les flics, tu sais, c'est le coup de fil des parents sur ton portable. Il est 5h du matin, mais t'es pas rentré à la maison. Tu vois Et ben, bah tu dis, bah, je rentre pas. Tu vois Et ce soir, je rentre pas. Et c'est ça qui se passe depuis 70 ou 73 euh, nuits debout ici. Bon. C'est de la défiance, finalement. Voilà. Donc ça, euh, Ruffin, c'est un bon gars. Hein. Moi, c'est pas... Euh, il a un projet. Donc, j'ai réagi par rapport à ce projet et j'ai dit il a en quelque sorte, en s'arrogeant une paternité usurpée sur Nuit Debout. Euh, alors... Est-ce qu'il se l'a arrogé lui ou est-ce qu'on ne lui a pas donné cette paternité non, Parce non, que non, final, non, non. les médias l'ont fait venir beaucoup aussi parce que tous les gens qui avaient une forme de curiosité par rapport à Nuit Debout, tous les médias mainstream qui sont venus ici, ils n'ont pas été super bien accueillis non plus. Parce que bon, ils n'ont pas été très pertinents dès le départ non plus à montrer que des images de gens violents, alcoolisés, là où il y avait des vraies conversations démocratiques. Il n'y a quand même aucun média mainstream qui a fait un sujet sur des gens qui débattaient de démocratie. Ils venaient plus facilement à une heure du matin choper des mecs qui jouaient du tam-tam et qui buvaient des bières. Est-ce que tu n'as pas l'impression que du coup les médias ont récupéré Ruffin parce qu'ils n'avaient rien d'autre, qu'on leur a rien laissé d'autre comme accès pour comprendre ce qui se passait ici La nature politique a horreur du vide. Et le vide, c'est l'absence de porte-parole, c'est l'absence de leader. Euh, quand je disais que c'était un patron de presse, leader d'opinion, c'est ça. C'est quelqu'un qui pense que, euh, mais il pense le bien, qu'il va aider le peuple euh, à suivre une voie, le sortir de sa résignation, trouver un débouché politique. Il pense, à, il est mélanchoniste, Ruffin, dans, dans l'âme. Euh, euh, je ne vais pas citer, mais Lordon pense pareil. C'est-à-dire que quand Lordon vient sur la place et clame, il s'époumonne, tu sais, c'est le gars, il a, il a tellement pas l'habitude de parler en public, euh, c'est ni Bourdieu ni ça, hein, euh, pour en renvoyer à des figures un peu illustres. Mais quand il dit les banlieues sont pas là, les ouvriers sont pas là, c'est-à-dire que, en fait il dit, euh, mais, mais halte là, je, je, je, vous, comment dire, je vous garantis contre une dérive possible que vous ne soyez représentatif de personne. Mais lui, il est représentatif de quoi D'où tient-il sa légitimité sur le mouvement Autrement que parce que bah, des personnes, euh, comment dire, euh, l'aiment un peu. Tu veux dire, finalement, il suffisamment... a eu un problème avec l'horizontalité de Nuit Debout, finalement Est-ce que l'horizontalité de Nuit Debout, finalement, n'a pas été le problème euh, auquel il ne s'attendait pas Auquel personne ne s'attendait parce que c'était pas déterminé, d'ailleurs, par personne C'est un truc qui s'est posé naturellement. Tu sais ce que disaient les Espagnols ?« Démocratie réelle, ya ».« Démocracia real, ya ». Maintenant, tu vois, maintenant. Euh, cette forme de démocratie qui s'invente là, sur la place, euh, et on ne sait pas ce qu'elle va devenir, c'est quelque chose qui est à mille lieues, de notre démocratie représentative, de notre système parlementaire, de nos leaders médiatiques, politiques, euh, qui font la pluie et le beau temps à la télévision, qui définissent nos agendas, euh, nos calendriers, qui demandent qu'on se réunisse pour les écouter sur les places. Euh, C'est à milieu. C'est pour passe ça qu'on l'invente. Si ça existait, on n'aurait pas besoin de le faire. Voilà. C'est aussi la lenteur qui a été reprochée à Nune debout par les médias en général, de dire « Mais c'est quoi votre projet Vous êtes qui Vous dites quoi Vous allez où ?» Mais pour l'instant, on va nulle part. Pour l'instant, on met tout sur la table, là, toute la merde que vous avez fait, et puis on va trier. Et on va voir comment on peut en faire quelque chose. Et on va, ne on va, va pas chercher à à remplacer un élément du cadre. On va faire péter le cadre hein, et puis on va voir comment on peut en reconstruire un autre. Donc, Ce truc-là ne se fait pas en deux minutes, évidemment. On ne se marie pas tout de suite. Mais non, D'abord, on se découvre. D'abord, on a des conversations de fond, politique, philosophique. On parle de nos espoirs, de nos échanges. On voit comment on dort dans le lit, de quel côté, dans quelle position, comment tu te brosses les dents, euh, comment on arrive à se bourrer la gueule ensemble, comment tu mates les filles quand je ne suis pas là, quand je suis là, quand j'ai mes règles. Et ensuite, on décide. Et oui. Hein, Est-ce que je peux textoter tranquille Est-ce que tu m'obéis le soir euh, si j'ai bu de la bière et tout ça donc euh, ça, ça c'est quelque chose qui échappe à ceux, alors tu as dit un mot important, c'est l'impatience moi je pense qu'on a, une, une, a tellement attendu dans le pays de, de, de, de vivre la politique comme une chose pleine qui fait du bien, qui est porteuse d'espoir on a tellement attendu qu'il y a une impatience, une urgence à ce que ça se traduise dans un, un schéma politique, est tu crois le schéma que est attendu ça Oui. Tu crois pas que c'est aussi l'époque qui veut que tout aille plus vite et que d'un seul coup on veut du résultat vite Je te donne un exemple. Dans le scénario de notre patron de presse, Ruffin, il a, il a annoncé dans l'interview de Libé, On ne votera plus PS. » Alors ça Alors qui ont lui, lui, lui et sa meilleure pote, c'est qui ont C'est Fakir c'est l'équipe autour de lui, alors euh, tu sais que, bon, il y a son grand témoin de mariage, le y a Lordon, bon, mais il y a des cousins, des cousines, il y a des oncles et tantes, hein. Mermet et, et, et, et le grand-père qui, qui, qui surveille ça euh, d'un œil malicieux, euh, tu as Philoche qui aime bien, tu as, tu as des cousins, tu as Caroline de c'est la bonne cousine euh, qui est prête à, à apporter en dot son réseau de, de, de boîte mail, euh, donc tu as toute cette nébuleuse. C'est pas que des gens malveillants non plus. Mais je dis pas ils sont malveillants, je dis qu'ils sont impatients. Oui. Ils veulent dégager le PS, ils veulent dégager la grande tromperie. Mais quand tu dis on ne votera plus PS, Marjorie, d'abord, il faut que tu aies voté un jour PS, il faut que tu sois inscrit sur les listes électorales. Or, aujourd'hui, je te donne le val forêt à Mont-la-Jolie, 20 000 personnes, 8 000 seulement inscrits sur les listes enfin électorales. Au-delà de ça, c'est quand même difficile de s'exprimer pour une génération, une population, euh, au nom de qui, de quoi Déjà mais oui, mais ça, tout leader s'exprime toujours au nom d'un. Faut-il qu'il soit leader Mais Ruffin est un leader. C'est un grand leader d'opinion. Il fait la une oui, de des Inrocuptibles il passe à BFM TV euh, il est à la une du New York Times. New York Times, tu imagines euh, Donc, c'est quelqu'un qui a été euh, choisi comme leader. Et tu sais que quand on lui demande quel est son, son premier voyage en tant que président de la République. Il dit pas aux journalistes de Libé, mais tu, tu plaisantes, il répond à la question, il dit je viendrai à Paris, Damien, bon, euh, et, et d'une certaine manière, Nuit de Debout pour lui c'est une blague, et donc l'urgence et l'impatience c'est de passer aux choses sérieuses. Ce serait intéressant d'avoir son point de vue sur le sujet, en tout cas il est le bienvenu s'il si veut venir en parler. Mais il est déjà venu euh, Il est déjà venu il y a longtemps, c'est pas moi qui l'ai interviewé, mais il est en tout cas pas venu depuis cette polémique là, et depuis très longtemps donc, euh, en, en bonne volonté démocratique, évidemment que François Reffin est bienvenu pour euh, nous dire si nos supputations ont du sens ou pas, ou pour nous contredire. J'en profite pour le dire. C'est juste. Bah bien sûr, c'est intéressant. Ah oui. Voilà. Il, il, encore une fois, tu vois, moi, euh, je, je, je suis un témoin. Moi des, je trouvais ça hyper intéressant y que tu dis cette chose, qu'on qu pensait tous un peu tout bas aussi une espèce d'agacement général de toujours ramener euh, Lordon-Ruffin à Nuit Debout, Nuit Debout comme si on était euh, paxé marié lié par quelque chose d'ombilical finalement on est plus liés nous, entre nous, même euh, nous à la logistique qu'on voit tous les jours depuis 72 jours je crois euh, qu'à lordon refin qu'on a vu trois fois passer derrière euh, finalement j'ai presque plus vu des mecs de de la CGT Infocom que François Roussin ou, ou Frédéric Lordon. Donc le, le lien humain, il existe entre des gens qui tous les jours mettent les mains dans la merde ensemble, se prennent du gaz ensemble, euh, se font soigner ensemble quand ils sont blessés, qu'à travers des idées politiques éloignées qui finalement restent que des mots. Et finalement, vu qu'on veut tuer ce système où la politique n'est que des mots et en faire quelque chose qui devienne des actes, euh, est-ce qu'il n'est pas finalement dans un système politique à l'ancienne Et est-ce qu'il ne s'est pas auto-exclu de ce qu'on essaie de proposer ici Est-ce que toi, tu voudrais parler aujourd'hui de Nuit Debout au passé ben, Non, mais surtout, je ne suis personne. Moi, je peux parler de Nuit Debout au passé si, à partir de ce soir minuit, je décide de ne plus revenir jamais, de ne plus jamais parler avec personne de Nuit Debout. Je pourrais dire, quand j'étais à Nuit Debout... Etc. Mais même si nous on s'arrêtait, même si TV Debout s'arrête, même si Paris, même si la place de la République est vide et que plus aucune des individus, personne des 5 5000, 10 000, 50 000 personnes qui sont passées euh, sur cette place depuis euh, 73 jours ne viennent plus jamais, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait qui ne soient jamais venus, qui commencent à venir. On n'est pas à l'abri que dans un village, dans une ville, à Marseille, à Tours, au Brésil, il y ait des gens qui relancent ce système-là et que ça fasse des petits à nouveau. Même si on prenait des vacances pendant deux semaines parce qu'on est fatigué, il n'est pas exclu qu'on ne revienne pas le jour où la loi revienne à l'Assemblée. Et même si on revient, tu sais quoi On ne reviendra pas forcément ici. D'abord On choisira. Tu vois, on, on, on est inattendu. Voilà. Et la présidentielle, c'est pas notre agenda. On n'est pas écrasé par ça. Donc... Euh, je te pose une petite question. Qui raconte l'histoire Tu vois, parce qu'on on se demande parfois, moi je me demande, euh, TV Debout participe de l'histoire du mouvement comme Radio Debout, comme les cahiers de doléances, comme, comme ceux qui ont enregistré les âgés. tout ça c'est une matière énorme qui, qui fera peut-être le miel de certains historiens. Mais pourquoi est-ce qu'on raconte l'histoire passée Pour vérifier souvent qu'elle est bien passée qu'elle ne reviendra plus. Quand tu vois euh, comment l'histoire sociale et l'histoire révolutionnaire est, est, est enseignée dans notre pays, tu comprends que, en fait, quand on cherche à distinguer des grandes figures, des grands leaders, des gens qui ont mené le mouvement, c'est finalement pour écarter la petite histoire, celle, celle du peuple qui était agissante. Je te prends l'exemple exemple, la Résistance, le CNR, le programme du CNR, qui a été magnifiquement raconté dans, dans un film Les jours heureux de, de mon ami Gilles Perret. Euh, il y a des gens qui pensent que le CNR, en 1945, a fait la sécurité sociale, qui a fait les retraites, etc., que c'est l'œuvre de De Gaulle qui a fait une espèce de pacte avec les communistes. Mais ce que les gens ne savent pas, et ce que le film de Gilles Perret raconte, c'est que ce sont les combattants, les armes à la main, qui ont mis hors d'état de nuire les nazis, les Allemands qui étaient là, et qui, en même temps, tout est dans le « en même temps », ont pensé le programme pour la France d'après. C'est-à-dire, tu vois, l'action de résistante, c'est aussi, en même temps, une, une élaboration politique. Oui, c'est combattre ce qui, ce qui ne doit plus être, tout en préparant ce qui devra être ensuite, quoi. Exactement. Et pourquoi Parce que dans la résistance, on était, les gens étaient confrontés à des difficultés matérielles de premier ordre. De santé, de logement, de nourriture, de renseignement, de sauver euh, euh, des gens qui étaient menacés. Et donc, il fallait qu'ils trouvent des solutions. Et au sortir de la guerre, ils se disent, il faut les retraites, il faut la Sécu, il faut des allocations familiales, il faut une presse libre et indépendante, tu vois euh, Ça, c'est un rêve encore aujourd'hui, tu sais. Euh, on est loin de la voir, ouais. Non seulement on est loin de 45, mais on est même loin des radios libres que Mitterrand avait, avait rêvées en 1981 et on sait ce qu'elles sont devenues. Donc, euh, pour revenir à l'idée que qui raconte l'histoire, euh, ben, l'histoire, on ne sait pas ce qu'elle sera. Mais si on a envie de la raconter, c'est parce qu'on a aussi envie de rester des acteurs de l'histoire. Des gens comme Ruffin et Lordon pensent que le peuple ne peut pas être sujet historique de sa propre histoire. Ils pensent que le peuple ne peut pas s'organiser par lui-même. Donc c'est pas des démocrates finalement Si, ce sont des démocrates, mais bien sûr que ce sont des démocrates. Pas au sens grec, pas au sens... Euh... Mais la démocratie, d'abord, elle, elle s'invente de mille formes. Hein, il y a, Churchill racontait que c'est le pire des systèmes à l'exclusion euh, des autres, etc. Donc, elle s'invente. Ce que fait Podemos en Espagne, ça n'est pas ce que font les mairies de Madrid et de Barcelone. Bon. Donc, euh, euh, la démocratie s'invente. Mais l'idée que le peuple peut s'organiser, c'est une chose qui échappe euh, à ce que j'appelle les mélenchonistes, euh, pour, pour le dire. Euh, ceux qui pensent que le peuple a besoin de porte-parole, a besoin de leader, a besoin qu'on lui trace sa voix. Et la présidentielle, on le sait, c'est une autoroute pour euh, euh, euh, entraîner le peuple dans une seule direction. Hein, qui est celle des grands meetings, qui est celle des grandes émissions de télévision, qui n'est pas celle de l'occupation des places et de la vie citoyenne. Moi, j'ai bossé sur un film qui est, qui est, dont on a passé 40 minutes sur la place, qui s'appelle Comme des lions. Et, et je travaille à la diffusion de ce film de Françoise Davis. Pour revenir à toi deux secondes, d'ailleurs, tu, tu, toi, tu viens d'où Tu fais quoi, finalement Moi, je, je suis dans l'équipe de distribution du film Comme des lions. D'accord, mais donc tu fais de la production, tu fais du documentaire je fais tu distribution. D'accord. documentaire engagé euh, depuis euh, trois ans, et donc je défends des films dont je pense qu'ils peuvent avoir, euh, à travers les débats qu'on qu construit, qu'on qu organise dans les salles de cinéma, qui peuvent avoir un impact sur la vie sociale, sur la vie politique. Euh, moi, je pense qu qu'il suscite a... l'interrogation, donc euh, le, le, le, le partage de connaissances. Le, la, le, la, la... Comment dire, l'éducation, quand on dit élevons-nous les uns les autres, c'est-à-dire apprenons les uns des autres, apprenons à réfléchir ensemble pour nous faire des opinions le propres vent nous qui sont les Non, non mais bien sûr tout ça, mais aussi la controverse, le débat, mmh. tu vois, euh, comme des lions, c'est la fermeture de l'usine PSA au nez. Si Françoise Davis n'avait pas décidé. Euh, un jour de 2011 euh, de prendre sa caméra et de suivre les ouvriers de PSA, les seules images qu'on aurait, ça serait les images des chaînes d'info continues BFM qui sont venues à certaines occasions, à certaines actions Moi je crois à cette force du peuple capable de s'organiser, et d'une certaine manière, euh, cette forme-là de lutte et d'action, elle s'oppose à ce que Merci Patron nous propose. Merci Patron c'est quoi C'est un couple d'ouvriers un peu déboussolé, un peu perdu en Picardie. La victimisation, tu veux dire Qui trouve euh, euh, un Robin des Bois euh, euh, à moitié Gepetto, hein, parce qu'il les manipule, euh, qu il, il, ton il est doué euh, en scénario et en, en manipulation etc. pour le bien, pour ouais, les sûr. sauver. On, on, on, ne, on ne discute pas ses intentions, mais quand même, moi j'étais gêné quand j'ai vu le film. Et j'ai emmené les ouvriers de. Enfin j'ai emmené plutôt les ouvriers de PSA étaient à l'avant-première du film Olympe de Gouges à Paris le 8 février. Je suis allé les, on a vu le film ensemble et ils m'ont dit mais il y a du mépris dans ce film pour les ouvriers. Et puis moi-même j'étais mal à l'aise. Je, je, ça me rappelait les déchiens, ça me rappelait euh, euh, certaines représentations euh, dans l'émission striptease de France 3. cest rigole deux, mais en même temps on est un peu gêné de rigoler des pauvres. Or, comme des lions, c'est le contraire. Oui, parce que les pauvres ne sont pas forcément euh, désarmés. Les pauvres ne sont pas forcément euh, en manque de ressources intellectuelles, de ressorts. D'ailleurs, la sagesse populaire est celle à laquelle on revient en dernier. Quand on a épuisé tous les grands concepts complexes, on finit par se rendre compte que les phrases qu'on nous a dit quand on avait 5 ans étaient les plus importantes et qu'on n'a rien capté. Donc, euh, la, la simplicité n'est pas la, la, le simplisme, en fait. Et Je regarde, pense que c'est ça aussi. On, on, pour, pour donner euh, l'exemple de, de Daniel Mermet, tu le connais Non. Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis. Ah, d'accord. Il fait une émission où il invite Frédéric Lordon et Jean-Pierre Mercier, l'un des leaders des Lions de PSA. Ça l'intéresse justement, de comprendre quelle est la différence entre ce que Merci Patron imagine comme monde possible et ce que Comme des Lions propose. Et comment il intitule son émission L'ouvrier et l'intello. Déjà, on a un problème. Alors là, j'ai fait un tweet, j'ai dit « Ah bon, je ne savais pas que Lordon était ouvrier. » Oui. Des gars qui pensent que parce que tu es ouvrier, tu ne vas pas au théâtre, tu qu une qu'une culture, t'es stupide, c'est vraiment le vieux truc c'est du col blanc et du manuel des années 70, et, enfin 60 même, voire 50-40, c'est hyper rétrograde. De se dire qu'à l'époque de l'accessibilité de l'information, les gens qui font un travail manuel ou qui travaillent dans une usine ne le sont que par dépit que s'ils avaient pu, ils auraient préféré chauffer des bancs dans une tour à la Défense pour euh, mettre à bas la vie de millions d'individus pour faire 7000 euros. C'est quand même extrêmement méprisant pour les gens. Alors qu'il y a des choix là-dedans aussi parfois. Mais évidemment. Et tu sais que, les, les... pour re revenir à l'exemple de PSA, parce que c'est quelque chose que, qui est très fort, euh, les recruteurs de Peugeot, à l'époque, exigeaient des ouvriers recrutés dans l'Atlas marocain qui ne savent ni lire ni écrire. Et, et Jean-Pierre Mercier de, de, de la CGTPSA me raconte que le recruteur avait un petit tiroir avec une petite flûte dans le tiroir. Et quand le gars lui disait « je sais pas lire, je sais pas écrire », il tendait la petite flûte il dit maintenant joue-moi un morceau Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il voulait des bergers de l'Atlas marocain et il savait que les bergers jouent de la flûte. Donc pour être sûr qu'il ne mentait pas, il fallait qu'il sache jouer de la flûte. Ces gars-là, moi j'en ai rencontré aussi, euh, euh, il devait se cacher euh, euh, en lisant le journal il devait se cacher en lisant la littérature euh, débarquée en France etc euh, ceux qui bossaient à PSA tu vois, on, on est là dans cette grande dichotomie qu'on nous organise entre euh, le populo et l'intello. non, il y a un peuple euh, euh, qui cherche à se construire, qui est multiple, qui, qui est multiple euh, et qui euh, ne veut pas se laisser enfermer dans des représentations qu'on projette sur lui. Voilà. Et Nuit debout, c'est ça. Nuit debout, c'est ça. C'est euh, quelque chose, finalement, qui est un, un opni, moi je dis un objet politique non identifié. Euh, qui atterrit ici sur la place, mais pas seulement ici, sur 150 places, tu vois. Et, et, et quand on parle de la place de la République, c'est une des formes de la nuit debout. Moi, j'étais euh, à Clermont-Ferrand la semaine dernière avec les nuits debout de Clermont-Ferrand. Ils ont participé au blocage du dépôt de carburant de Cournon pendant six jours, avec euh, euh, des insoumis sur place, avec la CGT, avec euh, des zadistes, etc. Ils étaient là c'est pas de la parlotte et la parlotte c'est aussi de l'action c'est des actes et c'est de la convergence de surtout je pense que s'il y a un mot qui, doit, qui, doit, qui ouais. doit résumer Nuit debout finalement je pense que c'est la convergence c'est à dire que c'est de Justement, ce qui est le, le cœur du problème de cette loi travail qui fait que si les accords se font maintenant en entreprise, ça veut dire qu'on ne pourra plus lutter ensemble pour des intérêts communs puisque ce sera que des intérêts particuliers et qu'effectivement, on ne pourra plus faire descendre euh, 200 000 personnes dans la rue pour euh, une entreprise qui compte euh, 1 500 salariés. Donc effectivement, ils gagnent là-dessus parce qu'on n'aura plus d'union et de, de solidarité commune. Je pense que la convergence finalement, c'est ça qui échappe un peu sur, aux médias et à l'ordre. Surtout Marjorie, quand est le 31 mars à minuit et que tu as rencontré la femme de ta vie. Et que tu lui as dit dans les yeux et qu'elle t'a embrassé sur la bouche. Non, mais je savais, il avait mauvaise haleine, je sentais pas. Tu ne descends pas du cheval, tu ne descends pas de la bicyclette. Tu lui promets pas des enfants en lui disant trois semaines plus tard, mais attends, euh, elle est où ta famille Ils sont où tes atours C'est quoi ton projet C'est quoi, tu vois On a compris, oui. Voilà. Mais en tout cas, c'était euh, super intéressant faut de... Bah, il faut que euh, l'histoire faut... d'amour continue. C'est une dispute, il va falloir se réconcilier. On arrête, ouais. Euh, on. Spectateur poser une question. Ouais, vas-y, c'est quoi ta question euh, Ma question Maintenant que vous, monsieur, vous avez euh, parlé de... Vas-y, rapproche-toi. Oui. Et euh, je, ne, je ne comprends pas comment, euh, comme des lions, aujourd'hui... Il est vraiment marginalisé et un film comme celui de Ruffin, et il atteint, il va atteindre un million euh, de spectateurs. Enfin, J'aimerais bien avoir une réponse à cela. Oui, alors bon, ça, c'est, on, on va pas se lancer parce que là, on, on va faire on, une réponse courte. Juste une parce réponse que... courte. Euh, euh, je pense que le système, avec plein de guillemets, a intérêt à ce que des ouvriers organisés ne fassent que 15 000 entrées en France et qu'un couple d'ouvriers déboussolés en fasse 500 000. Mais de toute façon, c'est plus le nombre d'entrées qui détermine la visibilité d'un projet. Donc euh, c'est l'impact qu'il a et la façon dont les gens ont la possibilité de le faire voir à d'autres personnes, on pense aux chiens de garde, on pense à pas mal de trucs. Donc c'est les gens qui décideront ça et malheureusement, ni les distributeurs, ni les salles, ni les spectateurs, un film peut avoir une vie beaucoup plus longue que le nombre d'entrées. Il et faut génère. aussi réinventer de ce côté-là. Je pense aussi. Merci d'être venu nous voir. Merci à toi Marjorie. Et on parle de tout ça euh, quand, quand tu veux, veux euh, avec plaisir. Salut.